Bonjour, euh, voilà, euh, me voici de retour, hein, euh, comme à chaque séance vidéo hein, que j'ai faite euh, euh, précédemment, quoi. Hein. Voilà, je, je suis contente d'être auprès de vous euh, pour euh, exposer euh, sur divers sujets, hein, euh, euh, comme euh, ce, qui, ce qui arrive. Euh, au cours de la société et tout mais bon euh, moi je reste dans mes, mes propres euh, à mon propre sens personnel c'est tout euh, je ne fais aucune euh, aucune étude à ça je ne fais euh, je ne calcule pas je, je ne donne que mon avis personnel euh, c'est sans lire euh, euh, que ce que je dois dire euh, suite au discours, ce qui arrive en ce moment. Bon, euh, moi c'est depuis, euh, euh, depuis mes premières vidéos que j'ai fait, euh, j'ai toujours exposé euh, naturellement ma façon de voir les choses sans forcément euh, avoir euh, ce, qui est, euh, ce que tout le monde peut dire, euh, que ça soit banal euh, moi je, il, faut, il faut que j'expose euh, euh, mon propre avis voilà c'est tout je euh, même si j'ai faux même si j'ai pas raison je, je cherche pas à avoir raison euh, je, je, je, je je je ne suis pas là pour faire un un parcours du combattant, euh, ou euh, faire une rivalité, ou, euh, ou être euh, controverse euh, par rapport à d'autres, chacun on ses idées, et je, voilà quoi, je, moi je, euh, même si je ne connais rien au niveau de la société, mais moi j'expose euh, ce qui me... Ce qui me ma propre raison. Voilà, je, ce qui me vient à cœur, c'est tout le cœur qui dicte, hein, euh, Voilà, je, je ne cherche pas euh, euh, à faire la malgame ou, euh, ou ainsi de suite. Voilà, je, je reste moi-même, c'est tout. Euh, euh, comme euh, bon euh, on peut très bien me dire la majorité, ils disent que je raconte de tout et n'importe quoi. Alors que vis-à-vis euh, -vis de moi, euh, à mon propre sens, je peux très bien dire, euh, euh, vous me convenez pas quoi, je veux dire, euh, moi je, je n'ai pas besoin d'avoir une secte, euh, c'est tout, chacun euh, a ses idées et je ne cherche pas euh, à tirer du monde pour, euh, voilà, euh, moi j'ai raison, d'autres ont tort, euh, Chacun a ses idées. Moi, je veux dire, même si j'ai tort par rapport à tout ce monde, il hein, y a beaucoup de monde qui, qui disent que je raconte tout et n'importe quoi. Euh, allez voir ailleurs, quoi. <rire> je, suis, je suis désolée, mais il y a, y a d'autres euh, euh, vidéos ou d'autres contenus à voir. Euh, vous n'êtes pas obligé de, de me regarder. Euh, moi, j'expose mes mes opinions et sans plus moi c'est tout je, je ne cherche aucun aucune influence j'ai pas l'intérêt de d'influencer euh, tous ceux qui me suivent c'est vraiment bien c'est je veux dire je suis vraiment euh, très contente que vous soyez euh, là pour me soutenir pour euh, euh, communier euh, pour, euh, pour être ensemble, quoi. je veux dire, euh, bon, je peux très bien être solitaire, je peux, euh, bon, euh, ma solitude est plus forte que tout, hein. euh, ça c'est incontestable depuis euh, ma, euh, ma plus tendre enfance comme on dit, <rire> je suis solitaire mais bon, euh, je peux très bien exposer euh, partout, je, je veux dire, euh, comme ça vous voyez qui je suis, quoi sans forcément à, à me faire euh, des faux jugements. Je, je ne vous juge pas. Donc euh, voilà. quoi, Ce, ce qui m'apprécie, ce c'est bien. Je suis vraiment je, je suis vraiment ravie d'être à vos côtés. Mais euh, nuance, je c'est pas parce que vous me regardez tout ça que forcément j'ai un devoir euh, à être gentille avec vous, moi, euh, moi j'aime pas être fausse, euh, je, je sais pas, euh, c'est pas parce qu'on a des clients, voyez, enfin, moi j'aime pas ce terme là parce que clientèle ça veut dire euh, euh, la rentabilité, Quand euh, rentabiliser euh, tous ceux qui veulent m'écouter, euh, je fais pas de commercial euh, à ce niveau là. Euh, voilà quoi, moi je, je ne cherche pas... Euh, euh, si vous me suivez, c'est bien, c'est tout naturel. Je, je veux dire, vous êtes libre, euh, ou pas, euh, de partir. Vous n'êtes pas obligé, hein. Euh, je ne suis pas comme tout le monde à dire, euh, euh, euh, aimez ma vidéo. Euh, non, euh, moi, euh, je ne suis pas là pour ça, voilà. Je dis, euh, à proprement dit, mes, mes propres opinions, mais sans faire d'études à côté, c'est tout. Moi, c'est mon propre avis, ce que je, je dis dans toutes mes contenus, euh, ce que j'ai fait auparavant. Euh, je n'ai pas triché sur d'autres euh, termes, hein, je, je n'ai aucun, aucun intérêt de faire ça, quoi. Euh, moi, je veux dire, c'est... Moi, je reste moi-même et c'est tout, euh, voilà. Quoi sinon le sujet que je voulais dire là c'est à propos de, du service national obligatoire euh, je sais pas si ce, c'est ce, un euh, c'est un, un dispositif euh, euh, qui, qui, euh, qui euh, interdit euh, intrinsèquement à ce que les gens ne soient pas comme ils sont euh, parce que les gens euh, naturellement je, moi je ne crois pas qu'ils sont mauvais euh, comme je disais euh, précédemment euh, les bébés on n'est pas mauvais comme ça on, on nous conditionne donc euh, euh, je veux dire par exemple c'est pas moi qui a c'est pas à cause de moi qui a beaucoup euh, qui a eu des meurtres ou des choses comme ça, des révoltes, euh, des, des rivalités euh, contre les autres. Euh, c'est pas à cause de moi, c'est n'est pas parce que je dis ça que... Euh, euh, non, euh, moi je veux dire, euh, je, je sais pas, naturellement, euh, parce qu'on veut conditionner les gens euh, comme euh, le hiérarchie souhaite à ce qu'ils soient comme exemple. Je sais pas, il y a pour moi, il y a, il y a, euh, c'est une, comment dire, une, euh, comment dire, se mettre contre la nature quoi, se mettre, parce que j'ai l'impression que, parce que l'humain, est, euh, bon, vie, c'est pour euh, présent c'est pas pour être constamment dressé, c'est pas parce que euh, voilà euh, les gens ont fait l'armée euh, ils ont fait euh, euh, divers euh, trucs euh, hiérarchisés euh, qui, qui soient euh, purement euh, disciplinés et tout ça que ça y est euh, l'humain est, est parfaitement euh, euh, dans des capacités pour vivre euh, euh, pour avoir le mérite de vivre quoi euh, moi je veux dire il n'y a, y a pas euh, euh, je ne vois aucun intérêt de, pour moi, hein, bon, à mon propre sens, moi je dis, euh, pour moi personnellement, euh, de conditionner les gens, à ce qu'ils soient, euh, bon, qu'il y ait du respect, oui, mais si la personne n'a pas été respectée, forcément la personne ne vous respectera pas, c'est logique, euh, c'est comme si euh, l'autre euh, lui fout des coups, et qu'il se laisse faire, et rien à se débattre, peut, euh, la personne se défend forcément. Il euh, y a eu un, euh, des heurts euh, psychologiques, morales, on lui a rabaissé plus bas que terre, euh, on lui a dit euh, de ce qu'on, de euh, ce qu'il devait vivre euh, pendant tout le courant de sa vie, euh, qu'il euh, qu doit être comme ça, je sais pas, euh, les gens, ils ont tendance à dire, euh, voilà, c'est grâce à ça que ça va résolver euh, beaucoup de problèmes, que les gens vont respecter, euh, en faisant l'armée, en faisant les, les services national, que forcément, ils vont respecter, ils vont, euh, ils vont avoir un savoir-vivre. Je ne sais pas, euh, tout le monde a le droit de vivre, hein, euh, qu'il soit euh, indiscipliné, qu'il soit... Euh, chacun est comme il est. Je veux dire, pourquoi... Le Conditionner les personnes de façon euh, immuable, identique et euh, à forcer à ce qu'ils doivent avoir du respect. Les gens, forcément, naturellement, ils n'ont pas eu de respect. Quand on leur respecte, les gens vous respectent. Et, euh, ces ces personnes-là, les citoyens. Donc, euh, euh, je ne sais pas. Euh, donc, je. Euh, et pourtant il y a toujours eu des, des meurtres, depuis toujours, depuis toujours, depuis que l'humain euh, existe, c'est pas parce que depuis euh, X années, euh, les attentats, euh, c'est récent quoi, je veux dire, les attentats euh, ça a été, euh, euh, ça a toujours été, euh, parce qu'on a toujours conditionné les gens comme euh, ils doivent être, Et, euh, il y a une grosse partie de ça, je ne dis pas la totalité, mais il y a une grosse partie, euh, on leur a privé de leur, euh, leur façon d'être et forcément euh, les gens finissent par se révolter, ils ne savent même plus où ils en sont, humainement, dans leur euh, fondement, ils ne savent plus, ils n'ont plus de repères. Donc euh, imaginez, bon, il y a la société, euh, on vous donne tout, on vous. Mais à condition que vous faites euh, ce, euh, cette marche, cette, euh, que vous soyez euh, là où on vous aide, les gens, je ne sais pas, euh, on est influencé par des diverses trucs, que, qu'à force on, on se sent obligé d'être de, de, euh, sous la hiérarchie quoi. Voilà, on est berné, on est euh, sottement, on, on fait euh, comme on dit euh, de nous faire, de, de, de, comme on doit vivre. Euh, L'humain, euh, naturellement, ne vit pas, euh, ils ont un point de repère. Euh, moi j'y crois ça. Euh, euh, C'est pas forcément l'éducation qui met l'équilibre euh, de la personne. Moi je ne pense pas. Euh, à que ça soit comme ça, quoi, je, moi, je, euh, comme je redis, c'est mon propre ami les gens ne sont pas, euh, ils sont, naturellement, ils, ils ont cette faculté euh, à se gérer soi-même, même, euh, même c'est pas parce que je suis solitaire, hein, je, je dis pleinement, ils ne sont pas solitaires, comme, diverses personnes. Je veux dire, il y a des gens, ils, ils, en, ils en sont et comme ils, ils ne le sont pas. Mais forcément, quand on, on, enfin, forcément, naturellement, on, on est pas ben je dirais dirais-je pas calculé, mais on est euh, on est instinctivement. Euh, retrouver nos points de repère, on n'est euh, euh, pas parce que, euh, ça y est, on doit tuer, on doit, euh, pas forcément, hein. parce que les gens, ils ont toujours été éduqués, donc euh, euh, depuis euh, des, des décennies, des siècles, ils ont toujours été éduqués, donc on peut pas, euh, on peut pas euh, se dire, ça y est, euh, c'est à cause, parce que, euh, il est resté seul, euh, sans point de repère, euh, moi je ne crois pas à ça, franchement euh, euh, la personne n'est jamais paumée, euh, mais à, seul, à une seule condition, qu'on lui laisse euh, son propre choix profond, euh, ça c'est quasiment impossible, <rire> c'est quasiment impossible de faire un, un choix intense, euh, qui, qui permet de, de vivre euh, dignement, comme on. Euh, pourquoi on est né, euh, qu'on fasse notre propre vie, euh, sans forcément ce qui est, euh, ce qui est une hiérarchie euh, derrière soi. Euh, on n'est pas obligé, euh, je veux dire, euh, c'est pas parce que. Euh, moi, je ne crois pas que les gens, ils, euh, naturellement, ils perdent euh, ses repères c'est parce que peut-être la, la personne, euh, on l'a tellement conditionné euh, depuis toujours et subitement il se retrouve sans rien, donc c'est un choc, donc euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, c'est un choc euh, psychologique, moral pour lui, donc euh, il, il se sent perdu forcément, il n'a a pu euh, de point de repère, parce qu'il a tellement été conditionné, euh, dressé, comme, euh, comme toujours et subitement, euh, comme ça, euh, voilà, il n'y a plus rien, voilà, c'est euh, parce que l'humain, plus vous le dressez, et plus euh, il ne marche à ses pas, quoi, il est, on, on vit comme euh, des automates, finalement. Euh, on est robotisé, on est formaté euh, depuis toujours, euh, bon forcément comme je disais, euh, formaté euh, depuis, euh, depuis l'enfance. Donc on vit en fonction de ce qu'on a appris, ça c'est logique. Mais vous laissez la, la personne vivre comme ça, euh, il reconnaît ses points de repère, il savent parfaitement vivre comme il le faut. Euh, et là, c'est, il retrouve ses, sa racine, quoi. Euh, parce que l'humain n'est jamais perdu. Naturellement, c'est pas quelqu'un de perdu. Euh, parce qu'on dit toujours, euh, il a besoin d'être éduqué depuis toujours pour donner un, un sens à la vie euh, par des adultes. On doit toujours être éduqué euh, en fonction de qu'on nous dicte de faire, je sais pas, euh, moi je ne crois pas à ce genre de choses-là parce que depuis toujours, euh, comme vous voyez, ou comme vous constatez, il y a toujours eu des révoltes, des, des guerres, des euh, la tuerie, euh, la jalousie, il euh, y a eu des règlements de compte et pourtant ils ont été euh, éduqués, hein, ces gens-là. Euh, je veux dire, c'est pas... C'est pas moi qui les a conditionnés à être comme ça depuis toujours. Parce que là, c'est un peu flou, quoi. C'est euh, je veux dire, c'est pas. Ça tient pas de euh, par exemple de tout ce que je dis, là, c'est pas à cause de moi. Les gens, je veux dire, euh, ils, ils sont eux-mêmes. Et moi, je, je n'ai pas l'intérêt de, de me mettre à leur place. Je n'ai pas le droit. C'est euh, contre leur nature. C'est contre leur plein gré. contre j'ai pas le droit de. Euh, c'est la, euh, la chose qui, qui est primordiale. Une, euh, prendre une vie de quelqu'un naturellement, de son intrinsèque, euh, c'est... C'est un blasphème, c'est odieux. C'est prendre une vie de quelqu'un, naturellement, euh, je n'ai pas à le faire, quoi. C'est chacun euh, libre de, de s'envoler, de ses propres ailes, de, de voir euh, euh, son pour et son contre, euh, comme il a vécu, comme. Euh, mais euh, depuis toujours, il y a toujours eu des guerres, toujours eu des révoltes, comme je dis, euh, et ils ne sont pas forcément euh, des, des civilisés. Hein. Ils sont pas forcément comme ça. Hein. Les gens, ils ont beau aller à l'école, euh, faire le service national, le service militaire, et c'est pas pour autant qu'ils qu sont impolis envers vous, hein, qui vous. Qu euh, excusez-moi du terme euh, tabac. Euh, même ceux qui ont fait les le, euh, écoles de plus haut niveau, des, euh, les, euh, on peut pas euh, calculer les gens euh, comme ils doivent être pendant tout le cours de sa vie. ça euh, à eux de gérer, c'est à nous. Euh, je dis à eux, mais nous, les, les humains, euh, de faire une toute. Euh, notre vie. Euh, on conditionne comme nous on le souhaite, euh, mais on espère toujours euh, euh, euh, parfaire euh, les, euh, le système euh, sous, sous prétexte qu'ils vont faire l'armée ou le service national obligatoire ou, ou des choses comme ça. Déjà, ça va coûter énormément de... Euh, niveau des... Euh, ça va coûter euh, plus, près de 3-4 milliards euh, alors qu'avec ça, ils peuvent très bien faire euh, ce qu'il y euh, qui a en un bon nombre euh, je sais pas, des logements euh, pour les sans-abri, pour les... il euh, y a des gens qui souffrent à côté... Euh, non, ils veulent carrément dresser les gens, euh, Comme euh, euh, et puis comment ils vont financer euh, tout ça, parce qu'il faut les loger ces jeunes il faut qu'ils soient nourris, logés, euh, euh, c'est coûteux, hein et pourquoi ils font pas euh, euh, euh, des logements euh, adaptés à tout ça sans logique, ils sont logiques, ils n'ont pas les moyens, qui euh, je sais pas, euh, quand il euh, y a des écoles fermées, euh, pourquoi ils ne mettent pas euh, les gens en difficulté euh, Bon, ils les, ré ils les réhabilitent, ils font en fonction, euh, ils, ils, ils retapent, en fonction que ça, ça ressemble à un logement, pour qu'ils puissent vivre, quoi ou des chambres, ou des choses comme ça. Euh, non, ils préfèrent les fermer. Et pendant ce temps, il euh, y a des gens qui, qui en souffrent. Voilà, ils, ils n'ont pas la possibilité, euh, forcément les gens ils se révoltent, hein. ils n'ont pas ils, ils ont pas la euh, on leur donne pas la capacité de, de pouvoir vivre à leur propre façon, euh, que déjà ils se font juger. Il y a des gens, ils disent que c'est des assistés, qu'ils profitent du système, que, euh, alors forcément, ils... voilà, quand il y, a, il y a tout un accord, euh, c'est une privatisation, ils privatisent tout, tout ce qui est euh, euh, vital, euh, tout ce qui est important, tout ce qui est... Euh, je sais pas. Bon, enfin, j'ai donné mon avis euh, sur ça, quoi, le, le, tout ce qui est euh, en cours là. Mais bon, moi, euh, euh, moi, je suis euh, contre ces, ces choses-là. Bon, déjà, moi, je suis pas vraiment dis, disciplinée. Hein, je suis pas vraiment, je suis pas quelqu'un de discipliné. Mais je respecte. <rire> Nuance. Je peux. Euh, très bien me respecter, mais les gens qui me respectent, c'est normal, voilà, je c'est comme ça, voilà, bah moi j'ai dit euh, mon avis hein, sur ça, euh, que j'en étais contre, quoi, et voilà, quoi, c'est tout, euh, moi je connais pas vraiment hein, dans ce domaine, hein, je, moi je dis, mon comme je disais au début de cette vidéo, je dis mon propre avis et c'est tout, quoi, sans, sans plus. Hein. Maintenant, euh, voilà. Ça, ça me fait plaisir si vous m'aviez écouté ou vous m'aviez regardé. Vous hein. n'étiez pas obligé, hein, euh, mais ça fait plaisir, je suis ravie. Et puis, voilà. quoi. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser. Hein, et euh, je vous dis prochainement, hein, pour la prochaine vidéo, peut-être. Voilà, allez, je vous dis au revoir. Salut! Thank you.